Thank you. Regarde vinulant, avec un vent dominant Il va prendre son envol Et vois ce qu'il y a dans ton bol Moins un peu de riz et toi que les cris Nous un peu de mépris et vous que des crédits C'est l'enjeu des grosses multinationales Et par malheur sera plus que fatal Ils préfèrent déminer la planète de nos poumons Et nous faire bouffer que du goudron. Souhaitons pouvoir revenir en arrière, avant que ce soit irrémédiable, pensons à ce qui peut être faisable, unissons nos pensées respectives, afin de donner quelques directives, pour sauver le peuple qui nous reste. Je ne veux pas que nos enfants nous détestent, les de l'intelligence suprême, que ce ne sont que des mauvais choix extrêmes. Les hommes, les hommes plus que les mères ont les hommes les hommes les hommes